Bonjour, je m'appelle Hugo Boyer, je suis professeur en activité physique adaptée et en santé. En Bourgogne, et si je vous dis moutarde Dijon Exactement. Je crois tout simplement en leur concept. Ils proposent une solution digitale, complète et surtout adaptée aux seniors. L'empathie, l'écoute et surtout la bienveillance.